Salut toi, tu vas bien Alors euh, malheureusement je peux de nouveau pas te présenter des images fraîches parce que, je... petite nouvelle du front là, j'ai chopé une énorme inflammation au niveau de l'articulation de l'épaule, une capsulite rétractile et ça verrouille totalement euh, la mobilité de l'épaule on ne comprenait pas avec ma kiné pourquoi ça n'avançait pas et pourquoi ça bloquait euh, comme ça Bon, je suis retourné voir mon chirurgien et voilà, le verdict était sans appel, pas bougé, pas possible. Donc, euh, à l'heure où je te parle, je m'apprête à faire mon petit baluchon pour aller subir une, une intervention chirurgicale, une petite intervention, c'est l'ambulatoire, voilà. Je rentre, il fait ce qu'il a à faire et je ressors. Je ne sais pas dans quel état, hein, vu que je suis le, le président euh, interplanétaire de la team Chochotte. <rire> bon, ça c'est un, un autre problème pour moi. On verra comment euh, ça gère. Bref, euh, on arrête le côté euh, vlog personnel là. Voici enfin quelque chose que je voulais te présenter. Je m'étais rendu euh, il y a bientôt un mois et demi. Rendre visite à Abel Guggenheim, cycle Abel, sur euh, Twitter, qui est... Euh, un genre de sommité euh, parisienne euh, du vélo, hein. quoi qu'on en pense, euh, quoi qu'on en dise. Euh, Abel, il fait partie des pionniers de la première heure euh, qui ont participé, euh, à l'époque il était militant, euh, et qui ont participé à décroter littéralement la ville de Paris euh, et la rendre au cycliste comme elle l'était jadis, euh, mais voilà... Euh, ça s'est passé après les années 70, euh, et à ce moment-là, Paris, ça ressemblait vraiment à une autoroute géante et à un parking géant. Donc il fait partie des, des premières personnes, des premières heures, à avoir un petit peu euh, levé la main ou tapé du poing sur la table pour dire euh, « Eh oh, euh, on se déplace à vélo ». Voilà, Abel, il n'est il pas d'un âge euh, tout jeune et il s'est toujours déplacé à vélo à Paris. Donc, euh, euh, je, je, à ce titre-là, je respecte énormément euh, ce personnage. Même si on ne sera pas forcément d'accord pour les questions de génération probablement, peut-être, des hein, choses comme ça. Surtout, voilà, euh, je, je salue l'ensemble, euh, la sommité de son travail. <rire> mais euh, voilà, on peut ne pas être d'accord sur certains trucs. D'ailleurs, tu vas l'entendre, euh, on n'est pas d'accord sur tout, mais euh, ça se fait dans la bonne humeur et euh, avec un esprit vélo, euh, en filigrane. Donc euh, je vais te faire écouter cette émission. Euh, bon, j'ai retaillé un petit peu dedans. Euh, j'ai coupé les passages musicaux, tout ça, parce que j'ai pas envie de me faire bannir par euh, YouTube, parce que je diffuse des musiques euh, dont, dont je ne suis pas titulaire des droits. <rire> ça, c'est une chose. Et puis j'ai nettoyé un petit peu pour condenser un peu euh, tout ça, voilà. Pour que ça passe tout seul, comme une lettre à la poste. Théoriquement, si tu t'installes bien et que tu te laisses euh, porter par ce que tu écoutes et euh, les images... Euh, euh, enfin, à titre personnel, j'ai passé un, un bon moment, c'était sympa, ça, ça ressemblait à une discussion de machine à café, euh, avec quand même quelque chose que j'appréhendais un peu, c'est-à-dire que quand il m'a contacté pour, euh, pour que je participe à son émission de, de radio, donc ça se passait sur cause commune, euh, voilà, c'est son émission à lui, à Abel, il hein, s'appelle Rayon Libre, Abel il a... Il a un, un passé radiophonique assez touffu. Hein. Euh, jadis, il animait le, exactement le même type d'émission, euh, relativement entouré, avec toute une table ronde sur France Bleu. Donc il a de l'expérience là-dedans, tout en n'étant pas journaliste, mais euh, voilà, animateur passionné autour du vélo. C'est très bien, ça lui ressemble. Voilà. Ça lui ressemble, la belle. Ça lui va très bien, ce, ce rôle -là. Néanmoins, j'appréhendais un peu, parce qu'il m'a contacté, il m'a dit « Voilà, je voudrais t'inviter ». Je dis ah, « super, écoute, ça me fait plaisir, j'adore la radio. Euh, il y aura qui ?» ouais, Il me dit « Il y aura toi. » Ah. Oups euh, Je ne suis pas très à l'aise dans ce genre d'exercice parce que je pas trop me mettre en scène puis je sais pas trop de quoi lui parler. Euh, voilà. Au départ, par téléphone, il me posait des questions relativement personnelles. Alors je lui ai dit, écoute Abel, on va balayer ça un petit peu d'un revers de la main. Ça ne m'intéresse pas d'en parler. Voilà. Ça ne m'intéresse pas de te raconter ce que je fais dans la vie. Euh, des choses très personnelles. Même si je, je peux comprendre que pour lui, ça l'aide un petit peu à cerner un peu plus le personnage et tout. Mais euh, voilà, je... Je me suis exprimé un million de fois, euh, tout seul, là derrière mon micro, euh, ici même, pour mes Daily pour te dire que euh, quoi qu'on fasse, <rire> quel que soit notre métier, euh, quelles que soient nos conditions de travail, euh, ce que je suis en train de faire là et que je te montre, euh, à peu près tout le monde peut le faire, euh, si tant est qu'il est à condition physique. Enfin, euh, quand je parle de conditions physique c'est juste euh, pas touché par le handicap, quoi. Voilà, hein. Et encore, euh, je, je connais les handicapés euh, qui ont des vélos adaptés, hein, <rire> justement, pour les aider euh, et à se déplacer à vélo également. Bref, je vais te laisser en compagnie de Abel. Laissons-nous euh, porter par les images et le son. Euh, voilà, je suis pas tout seul à parler. Abel, il a beaucoup de choses à raconter. Évidemment, il a beaucoup d'expérience. Je l'ai rencontré à, à maintes reprises depuis une dizaine d'années à Paris. On ne connaissait pas parce qu'il l'avoue, il est absolument pas physionomiste. Mais bon, on a même c'est marrant, hein. on a même partagé des pots et puis des vélopos <rire> mais c'est pas grave, je t'en veux pas Abel, <rire> bisous <rire> c'est rigolo quand même bref et puis euh, surtout lui ce qu'il avait attiré à ce moment là c'est qu'il voulait me parler de cette déliops merveilleuse, euh, madame monsieur que vous pouvez voir et revoir euh, à Foison qui est, qui est celle euh, animée par euh, Baby Louquette notre fille et euh, comme beaucoup de monde ça l'a euh, moitié séduit, moitié interpellé et puis euh, ça l'a fait réagir donc euh, c'est parti pour euh, 24 minutes de radio, et puis euh, on se retrouve ensuite pour un court débrief, et ma foi ce week-end, si je suis assez en forme après mon opération, on fera un live, hein euh, Madame, Monsieur, j'ai... Pour coutume désormais, de faire des lives YouTube, c'est comme une thérapie pour moi. Voilà. Moi qui ne peux pas faire de vélo actuellement, et ben je passe euh, au moins une heure le matin et au moins une heure en fin d'après-midi, en début de soirée, euh, avec vous, à causer vélo et à vous lire. Et, et ça papote. Et j'apprends beaucoup. Moi, c'est ça que j'adore. Euh, par rapport à une des lieux d'observation tu vas m'écouter pendant 15, 20, 30 minutes euh, parler tout seul, ça va que dans un sens, ça. Bon, c'est sympa, j'ai beaucoup de plaisir à le faire, mais euh, ça ne va que dans un sens, tu vois. On n'a tiré qu'une corne dans un sens. Le live YouTube, euh, ce que je, ce que j'adore vraiment, vraiment beaucoup, c'est qu'on... Et on tire une deuxième corde dans l'autre sens et que directement, on peut discuter instantanément et j'en je, apprends beaucoup. Vraiment, on partage beaucoup de choses. Euh, voilà Il y a un vivier euh, de fidèles euh, euh, participants à ces lives et c'est super sympa, ça met une super ambiance. Donc voilà, le samedi, euh, dans la matinée et puis euh, en fin de journée, voilà soit là. En général, ça tourne autour de 10h30-11h le matin, on commence. Samedi, et puis le, le samedi soir plutôt vers 18h. Voilà. Bon, bonne écoute et à tout à l'heure. Réunion libre, bel lui-même, je reçois Bilouk. Bilouk, c'est votre nom, les, les amateurs de Twitter ou de, du forum Vélotaf vous reconnaîtront, derrière, reconnaîtront votre voix. Alors sur Twitter et sur Vélotaf, non Salut toi, non, tu Vélotaf. vas bien Tu vas bien, Abel <rire> voilà. ouais. Alors donc, euh, vous êtes là parce que je vous ai invité, parce que vous êtes donc une petite personnalité de Twitter. Oh là là, minuscule. Non mais non, non, non, non. non, non. Alors je m'insurge <rire> totalement, c'est pas vrai du tout. Bon, votre, On va dire ça autrement, votre compte est très suivi et Alors, alors est très suivi, euh, virgule, dans la Vélosphère. Dans la Vélosphère, Voilà, oui. qui est qu une, une micro-particule sur Twitter. — Oui, on peut dire ça comme ça, oui. voilà, voilà, il représente euh, quelques centaines de Twittos euh, hyperactifs. Mmh. Et euh, effectivement, dans, dans cette cyclosphère, Twittosphère cycliste, euh, je suis euh, relativement suivi. Mais c'est mmh. totalement anecdotique par rapport euh, à Twitter, quand même. — D'accord, mais vous avez aussi une chaîne YouTube, donc ?— Oui. — Là où vous oui. mettez vos... Ouais, — Alors, tout on, coup, on euh... va essayer de décrire ça, mais on va pas, on va pas dire c'est bien ou c'est pas bien. On va essayer de l'écrire de manière formelle. — Oui. Donc, vous faites surtout des, des enregistrements de vos, de vos trajets Oui. C'est ça Exactement. Sur, uniquement d'ailleurs, non Non, à la base, non. ma chaîne YouTube, à la base, je l'ai siglée euh, Vélo. Hum. Voilà, je suis vidéaste, moi j'aime bien faire de la vidéo. Je suis totalement euh, néophyte, j'ai appris sur le tas la vidéo, mais ça me plaisait beaucoup et j'en ai toujours fait. Euh, sur divers euh, registres, notamment le vélo. Donc j'ai ouvert ma mmh. chaîne YouTube pour le vélo, où j'ai partagé des balades, euh, des circuits en Ile-de-France, euh, dans les Alpes. Votre en fait, matériel, c'est quoi C'est euh, bah, un juste une, une caméra GoPro. D'accord. Euh, c'est et... une GoPro comme ça pourrait être une autre. Hein. Mmh. Euh... C'est celle qu'ont la plupart des cyclistes qui filment leurs itinéraires Non, non, non, non, non, non, non. il y a vraiment pour tous les goûts. D'accord. Ça dépend de l'usage qu'on lui destine à cette caméra, en fait. Il y a énormément de cyclistes qui fonctionnent avec ce qu'on appelle une dashcam. Alors c'est quoi la en fait, Bah La dashcam, la, la philosophie de la dashcam, c'est juste euh, d'enregistrer en boucle ces trajets euh, mm -hmm. domicile-travail, par exemple, ou ces déplacements en vélo. Et si jamais on, on subit une incivilité ou qu'on a un accident, on a une preuve. Voilà, c'est une mode euh, qui, qui marche très fort en Russie pour l'automobile, mm -hmm. par exemple. Mm -hmm. Mais c'est pas du tout, ça, ça part pas d'une démarche vidéaste. D'accord. Donc c'est un, un matériel moins moins sophistiqué. – Certainement, oui, oui, oui, oui. et plus abordable, et moins cher. – D'accord, voilà. moins cher. Hein. – Mais pas avec une qualité euh, mmh. acceptable pour le vidéaste que je suis, par mmh. exemple. Et, et be – Et beaucoup de cyclistes, d'ailleurs, euh, s'y sont mis euh, un jour où ils ont eu un accrochage important. Oui. Et, et depuis, ils filment l'ensemble de leurs itinéraires. Oui. Et d'ailleurs, ça a déjà servi en justice. Hein. C'est déjà Alors, arrivé que... Ça, je – Ça, je ne le savais pas. – ça. Ah. Alors, en France, je ne sais pas, mais en Angleterre, par exemple, il oui. y a une fois une automobile qui a tourné brusquement... Euh, à droite, qui correspondrait à gauche chez nous, puisque oui, c'était en Angleterre, et qui a coupé la route à un, un cycliste, un ouais, cycliste ouais. Euh, et de manière clairement... Euh, elle lui a forcé dessus. Quoi. Ouais, ouais. Et l'accident était assez grave, le, le, le cycliste a été blessé, et euh, l'automobiliste la, a eu le culot de l'attaquer, et grâce à la preuve qui a constitué ce, cette vidéo, cette ouais, vidéo ouais. Il a, les torts ont été reconnus du côté de l'autonomie. Ah bah tant mieux pour lui. Hein. Oui, oui, alors on, on voit passer des milliers mmh. d'images des, des comme ça euh, sur les réseaux sociaux. Euh, ce n'est pas du tout ma démarche. Je dois dire aussi que euh, c'est un peu particulier parce que euh, ça donne une impression de dangerosité. Euh, c'est vrai que ce n'est pas commode de faire du vélo à Paris, mais ça accentue l'impression enfin, de danger. Bah, c'est ça, moi c'est mon constat mais c'est vrai aussi d'ailleurs avec vos images hein alors maintenant c'est à dire que alors, oui. pour mes trajets urbains, j'ai choisi de justement en regardant toutes ces images sur Twitter, sur Youtube, alors beaucoup sur Twitter, hein, c'est vraiment là où ça se passe en termes de réseau social pour le vélo urbain, c'est vraiment là où c'est le plus actif mmh. ça va très très vite, où ça fait vite boule de neige mmh. et notamment beaucoup de vidéos d'incivilité, mmh. ou de presque accidents, le plus souvent voilà, c'est tant mieux accidents. mais le, le, le fait est que je me rends que c'est ce qu'on retient le plus, c'est ce mmh. qu'on voit le plus. La, la plus grande visibilité du cyclisme urbain en médias audiovisuels euh, sur les réseaux sociaux, euh, c'est quelque chose de pas positif, de désagréable. Mmh. Mais ça ne représente pas du tout euh, le, le 100% du, du trajet. Oui. C'est important de le dire parce que, alors, il y avait une vidéo de 8 minutes, je ne sais pas si vous avez certainement vu, qui s'appelait Angle mort. Bien sûr, bien sûr. Qui a faite par un cycliste qui bien a collationné hein. pendant un an. Toutes ces, tous oui, ces travaux, oui, oui, et qu'il a résumé en 8 minutes, et ça donne vraiment l'impression que c'est une catastrophe de rouler dans Paris, oui. alors que c'est désagréable, difficile, et parfois un peu dangereux, mais mais la vidéo donne une mauvaise impression. Alors il y a, y a plusieurs manières de la lire. Moi c'est une vidéo qui m'avait beaucoup ému parce que mm -hmm. à l'époque où il l'avait faite, c'était le tout début de ses caméras. Oui. Euh, c'était ça balbutiait donc c'était pas dans les esprits. On se disait pas je vais m'acheter une petite caméra pour la coller sur mon oui. vélo. On n'avait pas ce réflexe-là. Oui, pendant euh, j'ai commencé à me déplacer à vélo à Paris au début des années 2000. Euh, on n'avait pas cette euh, voilà c'était le début des appareils photo numériques. Bref il y a ce film qui est sorti ça m'a beaucoup ému ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que et je pense encore aujourd'hui que c'est une espèce de film d'avant-garde mmh. avec euh, les choses qu'on doit retenir et les leçons qu'on doit en tirer effectivement. J'ai fait un film analogue, j'ai commencé à filmer mes trajets pendant trois mois. À, voilà. à quelle époque alors euh, Donc j'ai acheté ma caméra, euh, je ne dis pas de bêtises, en 2013, au printemps 2013. Et donc je l'ai collé sur mon vélo, et puis bah, j'ai fait. Euh, c'était gratuit, y avait... avant je filmais sur des cassettes, donc il fallait mmh. acheter des cassettes, là c'est mmh. la carte mémoire du disque dur, on achète une carte mémoire, on verse ça sur le disque dur, c'est gratuit, et puis on, mmh. on efface la carte mémoire, j'ai rempli mon disque dur à fond, et j'ai eu un problème, c'est que j'avais plus de place sur mon disque dur, il a fallu que je fasse du, du tri. Donc, j'ai rangé mes petites séquences, et, et puis, alors j'ai dit bah tiens là c'est super beau, la lumière là euh, du côté de la BNF c'est vachement beau, boum dans le dossier c'est beau. ça mmh. C'est super, j'avais fait le tour du, du bois de Vincennes, euh, pareil une belle lumière, euh, fin de journée, c'est magique, je range ça dans le beau. C'est vraiment l'origine de ma chaîne, c'est-à-dire qu'il y avait une vocation de plaisir. Vraiment de, de partager Et puis de partager à, ma, à mon échelle, à moi C'est-à-dire mes amis, euh, ma famille euh, Et puis les, les copains sur velotaf.com mmh. Qui est euh, le forum Qui m'a ouvert aux autres hein, en termes mmh. de, de vélo J'ai circulé tout seul bien longtemps Sans me préoccuper de ce que vivaient les autres Et mmh. ce que pensaient les autres en vélo quoi. Et je me suis rendu compte quand je dérochais mes images Que tiens, ah, là là, euh, je me fais couper la route Mais mmh. violent Bon, est-ce que je le retiens Oui, je vais le retenir Alors boum, je coupe la séquence Et je le mets dans le dossier euh, pas bon <rire> et puis euh, quand j'ai eu fini mon ménage bah, J'ai mis euh, tout le dossier pas beau J'ai mis tout bout à bout C'est un petit film, j'ai enlevé le son J'ai mis quelques petits sous-titrages mais rien de bien méchant J'ai tout mis Q à Q, comme on dit Et puis j'ai publié ça, ça fait 20 minutes Et c'était 20 minutes de pas beau moi aussi ça. Et, et en fait ça m'a énervé parce que euh, ce film a eu tout de suite beaucoup plus de succès alors avec 15 guillemets mmh. parce que du succès euh, ah sur oui. Youtube euh, on parle de millions de vues pour certains mais tout d'un coup je faisais beaucoup plus de vues que toutes mes autres vidéos plaisir et mes balades réunies pour une vidéo qui concentrait 20 minutes de euh, 3, 4, 5 mois de vélo mmh. quotidien à raison de 2 heures par jour donc ça représentait une quantité, même pas 1% de mon vélo taf quotidien mais c'est ce que je montrais aux gens et ce qu'ils allaient retenir du vélo. Urda. Oui. Voilà. Et, et vous êtes d'accord que l'image accentue l'impression de dangerosité Mais Totalement. Ah. Mais voilà, c'est ça. C est, c est, alors, donc c'est ça qui vous a motivé à faire depuis des, des, des vidéos qui sont plutôt agréables ben c'est pas qu'elles sont plus agréables, parce que c'est le même cycliste, c'est la même caméra, mmh. mais seulement maintenant, je déclenche la caméra et je montre, ce que je vais montrer euh, aux personnes qui veulent bien regarder sur Youtube, c'est mon trajet du point A au point B, sans mmh. triche, sans coupe. Mmh. Voilà. Si je fais une bêtise, je vais la montrer et je vais en parler. Si je subis une bêtise, je vais la montrer aussi et je vais en parler. Mais sinon, je montre intégralement mon trajet mmh. en jouant sur les vitesses. Alors vous pour les accélérez pas... de temps en temps. Hein oui oui, je ouais, joue sur vrai. la vitesse pour mmh. pas lasser mmh. parce que oui. euh, un trajet qui fait 45 minutes forcément c'est c'est un, un peu long, hein, mmh. c'est un peu long surtout les feux rouges. Hein. Oui. J'ai plutôt tendance à rester à l'arrêt aux feux rouges donc là j'accélère huit fois les feux rouges. Mmh. Sauf si parce que les feux rouges c'est aussi un grand moment. Enfin vous savez autant que moi quand on s'arrête aux feux rouges à Paris on, on envoie des vertes et des pas mures, mmh. hein, des tranches de vie euh, <rire> de la chaussée parisienne quoi. Absolument. Soit à Paris ou ailleurs d'ailleurs. Mmh. Donc j'avais monté ce film de 20 minutes. Ça m'a énervé. Donc j'ai eu cette démarche de me dire je vais montrer l'intégralité mmh. de mon trajet pour que les personnes qui regardent puissent appréhender en intégralité avec plus de, de vérité, tout simplement. Mmh. Parce que c'est biaisé de montrer qu'un extrait d'un trajet. Mmh. Et oui, absolument. Oui. Alors, et, et dans l'ensemble, justement, euh, moi, il me semble que ça donne des impré... une impression de. Enfin, l'impression réelle, c'est que le... faire du vélo à Paris, même en des endroits difficiles, c'est agréable. Mais absolument, et je suis le premier à le dire, et je le hurle, je me bats pour le montrer, c'est-à-dire que je je rajoute pas des petites fleurs sur mes trajets. Euh, mmh. Alors évidemment, je choisis des, des itinéraires, ça modifie un peu ma manière de travailler mes itinéraires, parce que je me dis, je veux pas montrer toujours le même itinéraire. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup changer, j'entendais mmh. Olivier sur cette même antenne qui disait que lui aussi, il aimait beaucoup euh, mmh. faire varier ses trajets, ben, c'est exactement pareil pour moi. Je me lasse beaucoup, j'ai passé... Euh, je dis pas de bêtises, 16 ans à avoir le même trajet, le même point A et le même point B du Grand Est parisien de la porte de Vincennes à la porte de Versailles, en gros, mmh. pendant 16 ans, euh, c'est lassant. Si on alors prend... c'est la vidéo qui vous a euh, engagé à changer d'itinéraire ça, ça a renforcé mon envie de varier mes itinéraires et de partir un peu à l'aventure. Alors Bilouk, on va maintenant parler quand même de quelque chose qui est très visuel quand je vous ai vu arriver, mais je le savais déjà, c'est qu'en fait, en ce moment, vous ne faites pas de vélo. Non. Et alors, il vous est arrivé quelque chose, c'est un grand classique des cyclistes, c'est-à-dire que quand un cycliste a un accident, tout le monde lui dit, t'as eu un accident de vélo. Et en fait, vous êtes tombé dans un escalier. Oui, à la maison. À la maison, maison. J'ai raté trois marches, euh, bêtement. L'accident ménager euh, typique. Et donc, alors vous avez, un, vous avez le bras en écharpe, hein, je oui, vais le oui, oui, décrire. Ouais, ouais, ouais. D'accord. C'est arrivé il y, y a longtemps Il y a euh, 40 jours, un truc comme ça. Ouais. Et là, vous en avez eu pour combien de temps J'en ai encore pour un mois. Euh, la telle, je commence à l'enlever progressivement. Mmh. Et quand je suis au calme, je peux l'enlever. Et puis la rééducation, quoi. Donc un, un mois. Ouais. Donc vous avez redécouvert les transports en commun bah Là, pour venir, oui. Ah ouais Aujourd'hui, le studio de couss Communes se trouve à la porte de Saint-Ouen. Ouais. C'est la ligne 13. Oui, c'est bête. Hein. J'ai fait la simulation sur Google. Euh, la simulation euh, C'est-à-dire que sur euh, le, une ah. application, on, ouais. peut, on peut simuler pour combien de temps. Alors de, de chez moi, dans le Val d'Oise, à besoin. j'en avais. Et pour une heure et quart en transport en commun J'en avais pour 1h50 euh, ah bah oui. en, euh, en automobile, ou en, en taxi, ou en Uber. Et puis, à vélo, qu'est-ce qu'il me disait Il me disait 55 minutes. Ouais. Alors, euh, là, c'était l'appli de Google. L'appli de Google considère qu'on a 99 ans et qu'on roule ah à bon 5 à l'heure. Ouais. Ouais. <rire> tous les gens que je connais, honnêtement, hein, qui simulent leur trajet sur Google, ils arrivent tous en avance euh, à leur point ouais. B. J'avoue bah, que, que je, ça m'arrive de l'utiliser, mais je ne regarde jamais le temps, en fait. Je, ouais, je, genre... je regarde la distance, euh, et le, je cherche Erreur, oui. Alors Je dois vous dire que, alors moi il m'est arrivé la même chose, c'est-à-dire, dans les deux sens, alors, euh, en 1968, au début du mois de mai, j'ai eu un accident à vélo, c'est d'ailleurs mon dernier accident, j'ai jamais eu d'accident depuis, je suis tombé de mon vélo plus exactement, c'est ma dernière chute, je devrais dire, et euh, en fait je suis tombé sur le sur le menton, et donc j'avais une, euh, on m'a mis un, une attelle, enfin un, un petit truc métallique, je sais plus comment, je sais pas comment une ça s'appelle, oui. une broche, là, ouais. ça, ouais. Ouais. voilà, voilà qui était visible et que j'ai porté pendant plusieurs jours. Et donc tout le monde me disait t'es es allé à une manif et t'as reçu une <rire> un pavé un, un, un, <rire> euh, Non, un, un coup de matraque et personne ne me croyait quand je disais non, non je suis tombé de vélo. Donc c'est un peu l'inverse. Alors après, il m'est aussi arrivé la même chose, c'est qu'à un moment, je m'étais fait une, une blessure au front assez, assez visible, et tout le monde me disait tu es tombé de vélo. Ouais, Là, et... Oui, parce que c'était l'époque où on était des extraterrestres à oui. se déplacer à vélo à Paris, quoi. Oui, mais même maintenant, parce que l'histoire du front, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui, qui... Le, le, le vélo est, et l'idée du vélo est accolée à l'idée de danger. C'est vraiment oui. très très étonnant. Hein. Ah oui, j'ai un copain qui dit toujours le vélo, c'est pas dangereux, c'est Risqué. Oui, Parce que la notion de danger voudrait dire que le danger vient de nous. Voilà. Et il vient pas de nous, effectivement. Et puis tous les chiffres le prouvent. Toute l'accidentologie, les responsabilités. Voilà, on blesse pas autant de piétons, largement pas autant, que ne le sont blessés ou tués malheureusement les piétons par... Mais par contre, ça a tendance à avoir une... Sur les réseaux sociaux, c'est plein de fantasmes, mmh. les cyclistes, sur les réseaux sociaux. Quand on lit, on a l'impression actuellement qu'à Paris, l'ennemi numéro un du piéton à Paris, c'est le cycliste. Oui. On lit ça sur les réseaux sociaux tous oui. les jours. Oui. Et ça va de la petite grand-mère de 80 ans, qui a entendu parler d'une amie à elle du bridge, euh, qui, voilà. qui s'est faite bousculer par un cycliste sur un trottoir. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Mmh. Hein. Mais malheureusement, en France, aujourd'hui, il y a 550 piétons tués tous les ans et il y en a euh, zéro ou un ou deux éventuellement en moyenne annuelle je crois que c'est un euh, tué par un cycliste mmh. ce qui est trop déjà on est bien d'accord mmh. mais euh, voilà c'est pas l'ennemi numéro un du ouais. alors bien sûr un cycliste sur le trottoir je suis... moi je suis pas d'accord effectivement et je suis plutôt relativement véhément euh, à cet égard surtout dans une ville comme Paris où on dispose quand même de moult aménagements disponibles euh, pour éviter d'aller euh, générer du conflit. Le problème, c'est que je pensais ça pendant très longtemps, et puis euh, au milieu des années 2000, euh, sous la mandature de Bertrand Delannoué, on a vu apparaître énormément de bandes cyclables sur les trottoirs. Oui. Pas des pistes, hein, oui. des petites bandes peintes, là, comme ça. Il et tout d'un bon coup, vrai. on oui. demandait à des piétons qui avaient marché euh, tel trottoir pendant 20 ans, 30 ans, mmh. de partager ce même trottoir avec des cyclistes. Donc c'est deux poids, deux mesures, et je pense que ça a participé énormément à venir euh, créer... De la Mésentente et mmh. du conflit et un contexte de perdant-perdant. Ça m'est arrivé plein de fois de me faire injurier alors que j'étais sur une bande cyclable sur le trottoir mmh. ou, ou de me faire engueuler parce que non, les vélos n'ont rien à faire sur les trottoirs. Désolé, il y a des petits vélos peints là, je suis là, euh, je fais pas le tour de France, je roule pas à 40, euh, mais voilà. On a créé une situation conflictuelle dont j'ai fait les frais à titre personnel. C'est-à-dire c'est-à-dire à mesure de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, j'ai senti grandir cette animosité mmh. du piéton par rapport au cycliste. Alors, elle, elle est due aussi au fait que les gens se sont, sont habitués euh, aux, aux voitures. Par exemple, moi j'habite dans, un, dans une zone piétonnière, ouais. et ce qui est assez étonnant, c'est que les gens, quand ils ont derrière eux une voiture... Oui, ils s'écartent spontanément quand entendent. ils entendent la voiture. Oui, alors, oui, il, y a, il y a aussi oui. le fait que le, piéton, le cycliste ne fait pas de bruit. Hein. Oui, oui, oui, bien sûr. Et ils ne mémorisent pas qu'ils se sont écartés pour laisser passer la voiture, alors qu'ils mémorisent quand ils ont un contact, même de, sans, euh, sans qu'il y ait un conflit, oui. avec un cycliste. Et c'est aussi parce que les, les cyclistes ne sont pas encore... Euh, Intégrés et ne sont pas encore vécus comme légitimes dans la circulation à Paris. Mais je suis bien d'accord. J'en veux pour preuve. Mmh. Euh, la rue de Vaugirard, que j'ai remontée tous les soirs pendant 18 ans, là, 16 ans, il y a beaucoup de feux réglés, de passages piétons réglés par des feux. Mmh. Il y en a qui ne sont pas réglés par des feux. Je m'arrête opiniâtrement laisser passer les piétons. Mmh. Euh, D'autant que je filme. Oui, euh, euh, donc, si je ne m'arrête pas, en plus, je vais me faire euh, défoncer sur, tu, en commentaire et sur les réseaux sociaux. Mais bon, j'ai tendance à le faire naturellement de toute façon, ça peut m'arriver de ne pas le faire par exemple s'il y a une voiture qui est très très nerveuse derrière moi mmh. et que je sens qu'elle ne va pas s'arrêter mmh. à ce moment là je sauve un peu mes fesses et puis je, passe, je me déporte un peu et plus à gauche mmh. d'un piéton qui attendrait de traverser. Et ça mais, peut être dangereux, effectivement, mais en plus ça, pour le piéton aussi. Mais on bien veut. sûr, ouais. ça, ça m'arrive de voir qu'il y a un piéton qui attend pour mmh. traverser. Je suis loin, la, la rue de Vaugirard, elle est en légère montée quand on arrive de la porte de Versailles. Je vois un groupe de piétons. Je peux compter la quinzaine de, de véhicules qui ne s'arrêtent pas pour laisser passer ce groupe de piétons. J'arrive, je m'arrête... Réaction des piétons, enfin d'une piétonne, en l'occurrence ce, ce jour-là, je m'en souviendrai toujours. Ah, bah pour une fois, vous vous arrêtez, les cyclistes Ça faisait 15 bagnoles mmh, qui lui passaient sous le nez, elle trouvait ça normal. Il y a un moment, c'est usant, cette je... espèce de. C'est quasiment de la haine, hein, en fait. Et je pense que malheureusement, on va encore être dans cette situation pendant un certain nombre d'années. Alors Bilou, je voudrais qu'on parle d'une vidéo que vous avez postée récemment et qui a été très appréciée de vos... des gens qui vous suivent et je aussi beaucoup apprécié et où vous montrez votre fille qui est donc... Non, vous avez mis la, la GoPro oui, sur, sur... sur son... Oui, je la montre son... pas en fait, mais... Oui, oui. oui. J'ai une manière de filmer qui est assez subjective. Je pense que c'est ce qui participe au fait que les, les gens puissent s'identifier, voilà. c'est que euh, la caméra est sur mon torse, donc on voit, on amorce mes bras et le, le, le guidon ou le cintre du vélo. Et ça donne l'impression quand on regarde de, de participer un petit mm. peu au, au voyage, entre guillemets. Et donc, vous êtes allé au, au cinéma euh, avec votre fille, et donc vous avez mis la GoPro sur son sur son vélo ouais c'est elle qui m'avait demandé c'est elle hein. qui a demandé bah, ouais, ouais. d'accord et, euh, et elle commande comme vous oui elle a, elle a en plus elle est c'est pas une timide hein, elle est non elle, elle est comme car... son papa ouais. elle a du caractère hein, <rire> oui, voilà. oui oui oui elle a d'une du ouais. part cette vidéo est très agréable hein, c'est s'identifie à elle et puis ça montre bien la difficulté qu'il y a pour un enfant Enfin, vraiment, que la, que la ville n'est pas, est pas adaptée, quoique... Alors, oui et non. Alors, euh, dites-moi. Oui et non. Le, le, le, nos enfants sont nés... Euh, voilà, notre premier fils, il est, il est né en 2005. Mmh. Euh, la seconde, elle est née en 2007, à une époque où on commençait à voir fleurir quand même des aménagements. Oui. Euh, la, la question ne serait pas posée dans les années 90 ou, ou, ou au tout début des années 2000. Vous n'auriez euh, pas pris le vélo. Non. non <rire> on ne serait pas allé au cinéma de la Porte de Vincennes à Ivry-sur-Seine, euh, mm -hmm. dans un grand complexe euh, de cinéma. On ne l'aurait pas fait tout simplement parce mm -hmm. que c'était, il y avait zéro aménagement. Et là, il y a un moyen de le faire euh, mm -hmm. sur de la piste, en prenant les maréchaux, euh, de la piste en euh, en dur, protégé, tout du long quoi. Donc euh, c'est un trajet qui est opportun à faire ce genre de choses en famille et notamment avec une enfant de 10 ans, euh, donc c'était, j'avais pas du tout, la, la, j'ai jamais voulu mettre en scène mes enfants donc j'avais pas le réflexe de leur coller une caméra autrement que pour leur faire des souvenirs à eux mais ça n'a jamais passé plus loin que le cercle de la famille quoi. Et ce jour-là, elle m'a demandé la caméra. Et bon, on a fait comme d'habitude. Euh, j'ai mis la caméra. Et puis voilà, ça, ça partait pas plus loin. Le fait de ne pas pouvoir faire de vélo actuellement, je me suis penché un petit peu sur les images dont je, je disposais. Ah, d'accord. Et c'est venu vu, comme ça. ça. Vous avez fait de, depuis que vous êtes. Euh... Parce que oui. Alors, ça faisait six mois que l'on avait tourné ces images. Et ah, puis ça restait dans mon petit dossier mmh. familial. Mmh. Ça n'avait pas vocation. Et puis je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est bien. On la voit pas là-bas. On voit pas son mmh. visage. On voit juste ses mains. C'est parfait. Mmh. C'est parfait. Et donc là, j'ai eu cette idée. J'y en ai parlé. « Est-ce que tu voudrais causer dans le micro ?»« Ah oui, oui, oui. <rire> » Donc, je lui ai mis les images, je lui ai collé le micro dans les mains, et puis blablabla. Bla, bla, bla, bla, bla. Mm -hmm. De temps en temps, on faisait une petite pause, et je lui disais « Non, on ne parle pas trop de ton frère, et tout, machin. »« Raconte pas, ton euh, l'école, et tout. Euh, <rire> euh, on, va, on va se concentrer sur le vélo, ma chérie. » Et puis voilà, on reprenait. Je lui demandais pas de dire quoi que ce soit, mais juste, on a recentré un petit peu sur le vélo, et puis elle était partie comme ça, à discuter. C'est vrai que c'est super frais, et qu'elle a, elle a bluffé tout le monde dans notre entourage, tous ceux qui mmh. la connaissent, c'est rigolo. Sa mère, la première, ça a été une grosse surprise pour sa maman. Euh, et puis euh, les grands-parents. C'était les... quoi la, la surprise C'est quoi Parce qu'elle connaît sa fille quand même. Non, pas... c'était de l'entendre Mais... dans cet exercice. D'accord. Elle ne pensait pas qu'elle qu en était capable ou qu'elle qu avait le, le cran c'est ça euh, Je ne sais pas. Enfin euh, non, elle était agréablement surprise du ouais, résultat, ouais. oui. De la, ma la manière dont elle a parlé. Et puis comme moi, parce que moi j'étais très surpris sur le moment. C'est-à-dire qu'elle écoutait parler. Elle m'a parlé des voies de bus. Elle m'a parlé de, des pistes qui tournicotent et tout ça. Mmh. C'est une bah, chose oui, dont elle... on ne parlait pas entre nous. Mais euh, elle regarde vos vidéos de temps en temps. Oui, oui. Elle voilà. <rire> les coquines. <rire> elle les regarde, mais, mais euh, moi je me doutais pas qu'elle mentalisait autant sur les petits virages serrés. Ouais. Qu'elle aime pas du tout. Elle aime pas les virages serrés. Elle pas les virages serrés. Pas les voies de bus parce que c'est hyper impressionnant pour elle ouais, quand il y a un bus nous dépasse dans la voie de bus. Euh, bon, un cycliste lambda il se fait jamais dépasser par un bus dans une voie de bus en général. Euh, oh, il, il va peut-être nous dépasser une fois, mais il nous en... Sinon, euh, en général, moi personnellement, c'est ouais. moi qui le double et puis je le revois plus. C'est mais... pas le cas de tous les cyclistes. <rire> D'accord. Moi ça m'arrive de me faire doubler, de doubler, ouais. de faire doubler. Là ouais. je, vais me prendre un, je vais me prendre des remarques sur les <rire> réseaux sociaux pour, pour ce que je viens de dire. Oui. Parce que moi j'aime assez les voies de bus, mais je sais très bien que beaucoup de gens les, les oui, détestent. Voilà. Donc je respecte ça et je m'en rends compte parce que ma fille n'aime pas du tout mmh. la bus elle déteste ça, elle se sent pas bien et effectivement, quand on voit que la caméra qui est posée sur son torse, bah, toute l'image est beaucoup plus basse ouais. et, et ça met bien en scène euh, mmh. la petitesse de ce petit bout d'humaine de 10 ans, pas plus haute que son petit vélo là, mmh. par rapport à un énorme autobus accordéon qui va la doubler. Je me souviens pas, on, on voit un bus qui la double ou pas, dans la vidéo oui. oui. Enfin, un, un petit, peu, fera, de, un, regard, un petit mais... peu de loin, parce que oui. je lui ai dit attend, « Attends, attends range-toi », c'était juste mm. avant qu'on s'engage sur un pont, et je lui ai dit « Range-toi, on va laisser passer le bus ». Ça, mm. on le voit pas dans la vidéo, mais euh, voilà, parce que j'avais pas envie de ça. Oui. Et, et ce n'était pas une voie de bus, c'était une bande cyclable euh, euh, qui... Avec sur la bus. droite, a... avec un bus qui passait... D'accord. Voilà. Et parce que ce, euh, ce que ça montre aussi, au deuxième degré, c'est peut-être pas forcément votre objectif, mais c'est que la ville est tellement agréable pour les enfants, s'ils pouvaient faire du vélo dedans... Hein, vous passez oui, au, oui. au bord de la Seine, vous longez, vous passez dans le parc à l'intérieur, enfin, entre les deux parties, du parc de Bercy, oui, euh, oui, oui. dans des endroits du 12e en particulier, qui, qui, sont, qui sont très agréables, très oui. urbains et tout ça. Et puis, c'est une, une vraie petite Parisienne, elle est née à Paris. Oui. Elle, elle, voilà. Quand on circule tous les deux, que ce soit sur ce trajet-là ou un autre, elle me raconte toujours, tiens, regarde, c'est une colonne Maurice, ça date de telle année. Ah ouais euh, oui, parce que c'est des petits enfants qui ont qu on grandi euh, à Paris, qui ont appris Paris à l'école. Ils ont appris les fontaines les maurice euh, les parcs, euh, tous de Paris, ils ont fait des sorties pendant dix ans, jusqu'à mmh. la fin du primaire, ils ont fait des sorties partout dans Paris, ils connaissent pratiquement tous les musées. Je ne vous ai enfin, pas demandé, vous, vous êtes parisien Non, moi j'ai grandi en banlieue, j'ai grandi en dans l'Essonne. Dans l'Essonne, ouais. d'accord. Bah, les... Mais vous êtes francinien oui, oui, je suis francinien, mais je ne connaissais pas et, et... du tout Paris, je n'avais pas cette culture. Hein. Vous faites une différence avec le fait de avec, euh, ah oui, votre fille que... qui, est, qui a vécu à Paris Ah mais euh, totalement, a... elle connaît infiniment mieux Paris que nous. Bien oui. sûr. Et ben alors maintenant, maintenant que vous êtes en, en grande banlieue, c'est. Alors, alors maintenant. Elle préférait pré... Paris? Oh bah là on vient on vient de déménager pour ainsi dire c'était l'été mmh. dernier donc c'est tout frais euh, donc c'est un mélange de d'enthousiasme de, avec la nouvelle école le collège tout ça et puis euh, et puis les nouveaux amis et puis bien sûr teinté un peu de mélancolie et de nostalgie mmh. certainement parce que voilà c'est vrai qu'elle a une voix de titi parisien euh, c'est... <rire> <Ouais>. absolument <rire> faut faire les marchés ouais <rire> C'est un peu tôt quand même Merci euh, rayon libre à Belém. Je recevais Bilouk. Salut à tous, bisous. Et voilà, j'espère que tu auras passé un bon moment en écoutant de la radio. Une fois n'est pas coutume euh, sur Télé Bilouk. Rendez-vous samedi pour un des lives, fin de matinée ou fin de journée, pourquoi pas, pour qu'on partage des petites choses. Si je suis en train de mettre en place des moyens de, de faire en sorte que je puisse euh, t'écouter euh, en vrai euh, à ce moment-là en live. Certains d'entre vous m'ont expliqué que c'était possible, que via votre petite webcam et votre ordinateur ou votre téléphone, on puisse s'entendre, se voir. Encore une fois, c'est vraiment des, des chouettes moments, ces lives, euh, tous ensemble là, à papoter, à échanger des, des expériences, euh, des petits tuyaux euh, d'itinéraire, euh, d'équipement, de, de, de manière de rouler. Euh, ça discute beaucoup aussi de code de la route, de respect, de cas de figure. Euh, voilà, de frayeur, de plaisir, de bonheur. Tout ce qu'on peut échanger un petit peu euh, sur Twitter les uns les autres, mais là, en live, tous ensemble, au même moment. Une espèce de grand rassemblement euh, virtuel, mais pas tant que ça, finalement. Bon, et voilà, ce 17 septembre, c'était une bien belle journée. Tu auras vu plein de petits détails à noter, ce qu'il a pu se passer. Et voilà, des petites anecdotes à retenir. N'hésite pas à y revenir en commentaire, là, si tu as noté des choses assez rigolotes. Ou qui t'ont fait réfléchir, tout simplement. Bon allez, moi je m'en vais me faire charcuter un petit peu l'épaule, hein Puis je te raconterai. <rire> Une excellente fin de journée. Un bon week-end là, tout vite, bientôt. Et à très bientôt. Bisous, salut.